What? Okay. Yo les gars, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien, on est de retour à We Ride à Lyon pour euh, un nouveau défi, on l'avait annoncé dans la vidéo où on avait fait un défi roller, trot et vélo, on avait fini égalité, et ouais, 7 points partout, je ne l'ai pas présenté, Jules Fabre, le meilleur, quasiment le meilleur, mec en euh, roller, roller, roller skate tross, regardez juste les images, il s'est entraîné tout à l'heure sur le pump track, regardez ce que ça fait. Le défi aujourd'hui, je me suis inspiré de la vidéo d'Antoine de Street qui avait accroché. Ce ballon là, c'est un ballon à Swiss ball, vous savez, euh, faire des exercices normalement. Mais nous, on va s'en servir pour faire des figures. Il y a aussi Danny MacAskill qui a l'habitude de faire ce genre de tricks. Mais nous, on va mixer un peu tout et on va se lancer des défis. Et je crois que Arnaud Warnup va aussi nous rejoindre au milieu de vidéo. Il est coincé dans les bouchons mais il devrait pas tarder à arriver pour essayer ça. Elle doit faire presque un mètre de haut sur Amazon. Donc du coup on va se servir du stand de réparation derrière. Je crois qu'ils ont un compresseur. Et ça devrait aller un peu plus vite que ma petite pompe qui m'ont donné parce que j'ai voulu la gonfler pour essayer, j'ai mis un quart d'heure. Allez c'est parti C'est parti allez, Tu vises bien <rire> le bout. Ah, euh, allez c'est parti One hour later. Two hours later. Two hours later. One eternity later Ah quoi ça On est pas mal là Bon alors viens voir C'est parti C'est bon c'est gonflé Regarde cette boule ça te plaît ça Eh ah, ouais y a des trucs à faire 1 2 3 Ouais Oh, je passe sur le vélo quoi. J'ai pris la plus grosse, hein, je vous ai dit, d'Amazon Normalement c'est des trucs qui font 60, là on est presque 1 mètre Je sais que t'es capable de sauter très haut, tu l'as montré dans la vidéo l'autre jour Est-ce qu'on se fait un petit échauffement, on essaie de sauter par dessus Bah allez La Pourquoi les vidéos commencent toujours mal J'avais dit la hauteur c'est bien mais la largeur elle me fait moyen <rire> Je me suis pris un plat avant. Oh je dois arrêter non bah, je, fait... là, hein. <rire> je me suis vu le ballon qui a fait wow. avec mon vélo. Je vais pas faire le départ de du... la bosse, ça m'a pas plu je crois Ça généralement on s'échauffe avant de faire du vélo là, Comme toi je vais faire un peu de travers oh Bon c'est fait, en vrai j'ai déjà un petit peu mal au dos là. J'ai expliqué l'idée tout à l'heure, ça va être de faire contre flip, ouais, avec les rouleurs, avec avec le vélo, comme ça, bim, rebondir et replaquer bien sûr. Il faut rester sur le vélo ou sur les rouleurs. Et après si on est chaud on se l'attache dans le dos et on part sur le comme ça qui fait des bien. <rire> Alors, ça m'a servi de leçon de commencer et de vouloir faire sur du béton. Là-bas il y a des petits matelas, donc on va faire training sur des matelas, ce serait une bonne idée. Il n'y a pas de caméra de surveillance <rire> Je me suis fait écraser la tête. Bon on a un matelas Bon l'idée elle est là, ça c'est le prototype Ballon, on flip, on doit arriver sur le tapis Et après bah si on est chaud il faudra enlever le tapis T'es chaud en direct ou pas Vas-y celui qui arrive le premier oh Bah respect hein, one shot Pas la même chose avec le vélo J'avais le truc mais ça m'a pas suivi. Faut que je ramène plus mon vélo mais il y a quelque chose. Le troisième essai c'est toujours le bon. Oh bon je t'avoue que si c'est sur du coup je suis moins serein quand même. Déjà hein. ce qu'on essaie c'est qu on le déplie comme ça ça fait une épaisseur en moins. Ça fait un peu plus réaliste. Moins de hauteur plus de difficulté. Oh, je suis sur la tête. Je vous Bon, valide ou pas Et attends. regarde, regarde, c'est qui nous rejoint Arnaud, comment ça va Ça va, ça va. Avec la trotte, on l'a pas encore vu avec la trotte. On est en train de me mettre au défi là, c'est pas bon. Ah là, là, là. vas-y, allez tout de suite. Pas échauffé. T'inquiète, moi pas échauffé, ça m'a bien réussi tout à l'heure. Right. Ouais Ah oh ouais, mais Il va le poncer en deux essais. Oui oh mon boule dans la boule Ça plaque fort derrière mais c'est validé ou pas J'ai pas envie de le faire sur le mat là par contre J'ai dégonflé un tout petit peu parce que je pense que je me suis trop emballé avec euh, le compresseur tout à l'heure Et du coup bah je pense qu'on perdait le rebond Je dis ça, je dis rien mais je vais essayer si ça passe Et qu'il y en a qui réfléchissent On est trop léger, il n'y a que Arnaud avec ses 90 kg là qui arrive à le comprimer là Valide, il est validé fort là Il est un peu mieux. Hein. Je suis prêt pour les JO vu qu'il n'y a pas encore la trotte. attends, je la démonfle encore un peu, ça vous voit ou pas Ah ouais. Oh putain. Ah vite, vite, vite, ça fuit Je commence à être un peu mou là. Wow troisième essai, troisième pression. On pourrait enlever matelas là si on était des hommes. Enfin... On pourrait enlever la boule si on était des hommes. Après ça, je dis rien. Oh oh là ça grandit mieux là. Je peux faire mieux mais c'est mieux. On enlève la boule, on fait front flip. Moi je dois freiner. faire front flip, lâcher le vélo. Bon bah tu peux me prêter un frein avant toi oh, que euh, je... Ouais, ouais. Ah <rires> oh, okay Quelle note sur 10 6 et demi. Ouais, c'est vrai que je vais pas de dire plaqué faut faire un vrai truc. Pour l'instant, c'est mieux quand même, non oh il y a eu un petit saut. Tu déséquilibres. Tu déséquilibres. Waouh c'est validé quand même Ah bien sûr, c'est pas ouais. validé hein. On l'a validé celui-là, je ferais pas mieux en vrai Non mais là va falloir faire 100 matelas maintenant, ça on arrête On arrête les défis, Le gens. défi c'était de le faire 100 On est chaud quoi, bien sûr <rire> Ça se voit, on ça se voit qu'on est chaud ou pas <rire> C'est parti, c'est le grand moment, on enlève ce tapis, on le fait sans sécurité seulement ça Vous entendez se comme ça craque Place au vrai défi T'es parti en mode Shifumi qui commence, il a dit, oh, moi j'y vais, là, là. Ah, mais hein. Et Oh, mais bah, vas-y, on Oh, mais tu casses le délire. Est-ce tu Est-ce que tu peux bien rester là, comme ça, s'il te plaît, ouais, là, ouais, comme ouais. ça? Et nous, on fait un Shifumi après, oh, Ouais, Ouais, vas-y, allez, Du coup, j'ai perdu. Ah, t'as perdu, donc tu fais le deuxième. Ok, Allez. Non, ah, t'as raison. Franchement, je peux faire passer dernier. Moi, bon, le euh, si les deux s'écrasent, tu t'en vas chez toi, tranquille, la vidéo est terminée. <rire> ça va. Parce allez. que les trottinettes, c'est des hommes. Qu'en pensez-vous dans les commentaires? Allez, feu! Roller! Contre, facile, facile. En terme de pression, je suis au maximum. <rire> J'ai plus envie. Par contre, je l'ai vu tout à l'heure, il a dit qu'on était en train d'installer. Euh, je vais faire pipi, les gars. C'est les petits pipis de la peur, là. Ah, C'est dans la tête, ouais, mais pas la tête au sol, quoi. Ouais. Oh. Oh. Oh. <rire> ça commence à me faire peur, là. Tu le retournes ou pas ouais, allez, Vas-y, vas-y, faut que j'y retourne. Je savais que j'aurais dû faire la trotte, moi, j'étais petit. Je ah, suis pas d'accord avec ça. Hein. Vraiment va falloir que j'y aille hein <rire> C'est encore pire hein. Vous voulez que je vous remonte Qu'est-ce qu'il est en douceur On y retourne Vas-y allez on y retourne Bah rien ouais, hein J'ai pas réussi Il va falloir y aller hein Ah oh ça oh oh oh oh ça va Allez c'est bien hein euh, franchement on 10 Ça va Ah ouais, ouais ça va super bien Vas-y je retourne tout de suite Ouais vas-y direct super. Je suis en train de démoraliser les collègues et en plus le pire c'est que le premier je l'ai mis du premier coup Nickel la boule elle était avec moi mais là la boule elle veut plus de moi c'est fini C'est oh passé passé Je l'armais, je, pas te pas te je, armé, je la double J'ai fait deux magnifiques chutes et vu qu'il faut apprendre de ses erreurs J'ai trouvé une solution pour pouvoir bloquer le ballon Du coup tu vas pouvoir venir avec moi Allez je te suis Tu vas t'allonger devant là, là. Ah. <rire> Autant mourir ensemble Franchement, je ferais pas mieux. Ah, Je suis retombé pile là où je venais de me faire mal. Là. Ah, Attends, j'y retourne. Ah ouais, t'envoies le whip en plus, t'es un malade. Mec, c'est passé à ça de sa gueule. Je... Il y aura peut-être un parenthèse, ça tourne mal dans la vidéo. Toi. Bon, c'est parti, là. Réception à pied. Et... Le sol, il, est... il est avec nous aujourd'hui. Cette vidéo tourne mal. Et les gars, c'est pas un concours de plat. Hein. <rire> J'aurais pas mieux que mon espèce de 90 réception. Bon, à vous de voter. On a du coup c'est quoi ta figure bah, La chute. <rire> la chute. On a une chute. Deuxième chute. <rire> Et deuxième chute. Et on a euh, un truc un peu raté. <rire> à vous de voter maintenant. Lequel vous avez préféré. <rire> on passe maintenant à un truc encore plus compliqué. Attendez, je reviens. Attends, deux petits secondes. Dernier défi, les gars. Malheureusement, c'est moi qui vais y passer. Je vais devoir scotcher la boule sur mon dos. Et on va reproduire les mêmes figures. Et on va peut-être enfin euh, jeu. Parce que du coup, euh, on, bah, ils m'ont abandonné là. Allez sur les modules, le pump track, le truc. À vous, faites-vous plaisir. Ils vont me scotcher au ballon. La dernière fois que j'ai scotché quelqu'un, c'était dans mon corps. Mais... Je, je sais pas si on peut dire que je suis à mon aise Approuvé Attends, vas-y, toi, fais un tour Ah, faut beaucoup plus tourner que prévu en fait <rire> J'essaie avec le vélo Oh, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc Si j'y arrive, cette vidéo est bombardée de pouces bleus, obligé Tu vas ma tête qui m'appelle Hein Oh il y a plus Là, prochain coup c'est le bon. Allez il était parfait Enlevez-moi le matin. Oh, là, tout de suite voilà. Eux oui, ils sont contents, ils font plus le truc. Tout là, on vous faisiez moins les malins, hein. virer le tapis, oh non encore une fois s'il te plaît. Par contre t'as glissé un peu là. Attends on le rafistole, il a cassé mon sac à dos. C'est un prototype hein. Par contre je vais pas le ah faire ouais, sur le sol. Non mais je vais oui, aller oui, sur oui. la piste soit sur la piste de BMX, soit sur un plan incliné en droit. <rire> ah merde y a plus de scotch. Oui. Ah bah là one shot. C'était hein. juste la dernière, c'est ah. pas grave. Vas-y j'ai quand même envie de faire un petit tour de pump track. bien okay. on va voir ce que ça donne. Je me suis pris à un retour de bas. J'ai trop tourné. Attends, je leur fais une fois correct. Oh mais incroyable Quand il a atterri sur le dos, j'ai fait ma prière pour qu'il reparte en avant et là je vois il commence à repartir. C'était trop chaud. Bon, ce que je vais faire, dernier trick de la journée. Je vais essayer de le faire dans ce plan incliné, c'est en bois, ce sera mieux, ça va accrocher et peut-être qu'avec la descente comme ça, l'inertie, ça va me replaquer, je serai nickel. J'espère que ça va le faire. C'est la plus belle fin de vidéo, le truc le plus à la rage qu'on ait fait Bon bah voilà moi j'ai éclaté la tête, éclaté mon ballon J'espère qu'elle vous a plu Arnaud, Warnup, Jules Favre aussi sur les réseaux Pensez à liker à vous abonner, ciao les gars On est fracasse. cette vidéo on est mort